Donc, euh, où en est Red Hat aujourd'hui? Euh, tout d'abord, l'an passé, on a atteint le chiffre magique du milliard de chiffres d'affaires en revenus. Euh, on est euh, la première compagnie dans le domaine des logiciels libres euh, à atteindre ce chiffre. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'est rendu là? C'est qu'on a eu une croissance, je dirais, phénoménale dans les dernières années. Euh, même encore aujourd'hui, euh, Red Hat croît très, très vite. On parle euh, d'une embauche environ en 200 et 300 employés euh, par trimestre. On a fait dans les deux dernières années. Euh, peut-être 5 ou 6 acquisitions. La dernière remonte en décembre avec une compagnie qui s'appelle Manage IQ. Pour arriver à avoir cette croissance-là, on ne peut pas juste euh, se baser sur les employés de Red Hat. C'est important de construire un bon réseau de partenaires et c'est ce qu'on a fait dans les dernières années. Par le passé, le réseau euh, de partenaires Red Hat était très limité. Euh, les ressources étaient surtout anglophones. Si je parle dans un contexte du Québec, ce que les partenaires ont apporté ici, c'est vraiment de l'expertise euh, locale, dans le fond, dans un parler francophone. Et donc, ça crée une relation qui est beaucoup plus personnelle avec le client euh, au Québec. On a développé euh, un réseau de partenariats. Entre autres, peux, ce que je mentionne, je peux vous mentionner, Savoir Fallinix. Savoir <rire> Fallinix fait partie, bien sûr, de nos bons partenaires chez Red Hat. Dans mon rôle chez Red j'ai à couvrir le territoire de l'Est du Canada. Euh, et je travaille avec une équipe qui est basée à Toronto. Et cette équipe-là couvre le Canada au complet. Donc, j'ai la chance dans mon travail de voir un peu qu'est-ce qui se passe au Canada. Et ce que je peux euh, dire sur le, le Québec, c'est que le Québec se porte très bien au niveau Linux. On est une des provinces qui en fait la plus grande utilisation, si je compare avec mes collègues qui travaillent dans d'autres provinces. Et euh, aussi, ce qu'on a eu comme étude interne, euh, c'est que Linux est en croissance depuis plusieurs années continue sa croissance, même que dans les prochaines années, il devait prendre un peu plus d'accélération. Et c'est le cas aussi euh, au Canada, donc au Québec. On va voir euh, de plus en plus Linux. Le produit euh, devient de plus en plus mature. Il y a de plus en plus de gens qui connaissent Linux. Euh, et avec Red Hat, on emmène une image au niveau entreprise. Donc, on, on aide à favoriser l'adoption Linux à plus grande échelle, définitivement.